Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau format que j'ai appelé la Lito Numéro et là on va faire de la Lito Numéro pour le mois de mars. Alors la Lito Numéro c'est quoi C'est lier la lithothérapie avec la numérologie. On va le faire donc pour le mois de mars. Comment ça marche D'abord on va voir tout ce qui est général, c'est à dire que on est en année universelle 7. L année universelle 7, c'est quoi C'est que nous sommes en 2023. 2023, on est tout simplement en 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc ça, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde est en année universelle 7. L'année universelle 7, enfin en tout cas le 7, c'est un... Euh, c'est une idée de spiritualité, de s'ouvrir aux autres. Euh, on est vraiment dans une année qui va avoir cette vibration-là. On est, au jour d'aujourd'hui, au mois de mars. Le mois de mars, c'est euh, le mois calendaire numéro 3 dans notre calendrier. On est donc au 3. Nous avons le 7 et le 3. Le mois universel, pour trouver le mois universel, il faut faire donc 2023, 2 plus 0, plus 2, plus 3, plus 3, le mois calendaire. On arrive à 10. Vous savez qu'en numérologie, on réduit toujours entre 0 et 9. Et donc 10, ça fait 1. Nous sommes donc tous euh, avec une, le, le mois universel 1. C'est-à-dire qu'on est dans un mois, même si on est le troisième mois de l'année, on est au mois 1. C'est-à-dire que c'est, on rentre dans un nouveau cycle, on est dans quelque chose de nouveau, euh, on est dans, euh, dans l'unité aussi. Euh, donc voilà, on verra que tout ça, ça aura sa petite importance. Pour euh, connaître la vibration du mois, c'est-à-dire quelle est la vibration de ce mois de mars, de ce mois universel 1, il faudra faire 7 l'année universelle plus 1 un, le mois universel et donc 7 plus 1 on arrive à 8 et là on a la vibration du mois qu'on est en train de vivre c'est à dire qu'on est dans une vibration 8 on est dans, dans, le 8 c'est l'abondance donc on va être dans quelque chose qui va être abondant en positif ou en négatif suivant les vibrations qu'on y met mais en tout cas ça va être abondant ça c'est pour tout le monde maintenant allons voir euh, plus particulièrement pour vous, quelle va être pendant ce mois de, de, de mars, quelle va être votre vibration et quelle va être la pierre qu'on va pouvoir y associer. Donc nous sommes tous en année universelle 7, tous en mois calendaire 3, tous en mois universel 1, avec tous une vibration 8. L'année personnelle, donc on va calculer votre année personnelle, ça c'est pour toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Elle se fait tout simplement en prenant l'année en cours, donc 2023, plus le jour de votre naissance, plus le mois de votre naissance. Donc on va prendre mon exemple. Euh, je suis née le 27 mars. Donc on prend 27, 2 plus 7, plus 3 du mois de mars, plus 2023... 2, plus 0, plus 2, plus 3 Donc vous pouvez calculer tous votre année universelle Moi je tombe sur 19, donc on réduit 9 et 1, 10 10 ça fait 1 Ce qui veut dire que moi, toute l'année 2023 je suis en année universelle 1, donc je suis en début de cycle, je démarre quelque chose et pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai démarré Ambiance Minéraux, le site qui vend des, des minéraux donc ça colle complètement je suis en année personnelle 1, mais maintenant là, à l'instant T, au mois de mars, quelle va être ma vibration Pour trouver la vibration, donc vous partez sur euh, votre année personnelle, donc mois la 1, et vous ajoutez le mois calendaire. Donc 3, 3 plus 1, ça fait 4. Ce qui veut dire que je suis euh, en année personnelle 1, avec une vibration pour ce mois de mars qui est de 4 le 4, c'est le travail, c'est le bâtisseur. Euh, donc, je vais associer, pour toutes les personnes qui sont 1 en année personnelle, et donc tout le monde sera 4 en vibration, tous les 1, à ce moment-là, quand on est en année personnelle 1, en vibration 4, pour ce mois-ci, donc vibration 4 du mois de mars, je conseillerais de porter une pyrite. J'en ai une là en pendentif, je ne sais pas si vous la voyez bien. Pourquoi la pyrite Parce que quand on est en vibration 4, on l'a dit, on est dans le travail, on est dans, on, dans le côté vraiment bâtisseur, on est avec cette année personnelle du 1 qui est dans le début de cycle euh, et la pyrite va vraiment favoriser, euh, elle va favoriser la mémoire, elle va aider à, à comment dire à passer à l'action, elle va permettre de rayonner, euh, elle va aider vraiment dans, ce, dans cette année de, de début de cycle et dans, cette, dans ce mois de, de travail euh, à vraiment être dans l'action, dans la vibration de la joie, euh, dans le positif. Donc si vous êtes en année personnelle 1, en vibration 4, je vous conseille la pyrite. Si vous êtes en année personnelle 2, vous êtes en vibration 5. Donc si vous êtes euh, dans cette configuration-là, je vous préconise euh, pour ce mois-ci, pour ce mois de mars, d'utiliser un grenat. Pourquoi le grenat Parce que l'année personnelle 2, la, le 2, c'est l'union, c'est l'association, et à la vibration, le 5, le 5, c'est la transformation, c'est le mouvement. Donc vous êtes amené, euh, pendant ce mois de mars, euh, à vraiment à être dans l'action, à être dans le mouvement et le grenat va vous permettre de rester ancré, il va vous permettre d'avoir confiance en vous, il va vous aider à, à accomplir des choses qui peuvent vous paraître difficiles. Donc pendant ce mois-là de, de mouvement et de transformation, avec une année personnelle 2 qui est dans l'association, dans l'union, donc qui est de, vraiment d'être... Pas seul, d'être accompagné, d'être avec les autres. Quand on va vers les autres, quand on est en mouvement, quand on est en transformation, on a besoin d'être ancré, on a besoin d'avoir confiance en soi, on a besoin d'être aidé à accomplir des choses, donc le grenat pourra bien vous aider. Si vous êtes en année personnelle 3, avec une, vous aurez une vibration 6. Alors, le 3, l'année personnelle 3, le 3 c'est la communication. Quand vous êtes en vibration 6, vous êtes dans l'harmonie. Donc, vous, avez, vous êtes dans un mois où vous allez vraiment harmoniser, euh, harmoniser, le, le être en harmonie avec, la, avec ce que vous dites, avec la communication, avec les messages que vous transmettez. Et là, du coup, je vous conseille d'utiliser pour ce mois de mars la chrysocole qui va vraiment harmoniser le corps, votre corps, vos émotions. Donc, tout ce qui est euh, dans la matière et tout ce qui est émotionnel va être en harmonie et du coup... Dans cette, dans, cette, dans cette vibration du mois de mars d'harmonie justement, vous allez vraiment être en accord et vous allez aussi être en accord avec cette année personnelle 3 qui euh, va vous permettre d'être dans une communication juste. Si vous, êtes, si vous êtes en année personnelle 4, vous êtes en vibration 7. Si vous êtes en vibration 7, euh, je vais vous proposer pour le mois de, de mars d'utiliser le quartz fumé. Alors, quand vous êtes en année personnelle 4, vous êtes dans une année de travail. Ça va être le live motif de votre année 2023. Avec cette vibration pour le mois de mars, vibration 7, vous allez être dans quelque chose de plus spirituel ça va être un travail alors peut-être que vous travaillez dans quelque chose de, de spirituel ou de d'ouverture euh, spirituelle euh, ou d'introspection de développement personnel etc et si je vous propose le quartz fumé, c'est parce que euh, ça va vous apporter un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel quand comme vous êtes dans une année de travail euh, vous allez très certainement soit travailler sur vous, soit travailler pour les autres. Toujours euh, euh, avec, dans, dans, ce, dans, dans cette vibration du mois de mars, avec cette vibration de, de spiritualité, d'ouverture aux autres. Euh, vous, allez avoir, vous allez être dans quelque chose qui va être euh, euh, comment dire, très connecté aussi. Euh, vous allez avoir une grande ouverture d'esprit. Et le quartz fumé va vraiment euh, vous apporter cet équilibre entre les deux mondes pour ne pas être trop perché, pour ne pas être trop terre-à-terre, terre, pour vraiment trouver le juste milieu. Si vous êtes en année personnelle 5, vous êtes en vibration 8. Alors, quand vous êtes en année personnelle 5, donc je vous rappelle que c'est pour toute l'année, vous êtes dans le mouvement, dans la transformation. Avec une vibration 8... Pour le mois de mars, vous êtes dans l'abondance. Quand vous allez être euh, dans ce mois-là en mouvement, en abondance, je vous conseille d'utiliser la citrine qui va vous permettre... De, euh, de rayonner d'être dans la joie c'est aussi une pierre d'abondance la citrine, donc vous allez être en accord complet en harmonie avec euh, la vibration de votre mois de mars et vous allez être dans, du coup dans une transformation dans un mouvement, vous allez aller vers quelque chose tout au long de l'année mais ce mois-ci avec une abondance et avec un rayonnement euh, de joie de, de, de, de bonté de confiance en soi avec la citrine si vous êtes en année personnelle 6, vous êtes en vibration 9 pour le mois de mars. Alors, l'année, enfin le 6, le 6 c'est l'harmonie. Le 9 c'est l'altruisme, c'est le don, c'est euh, aller vers les autres, c'est vraiment donner. Mais en plus, comme vous êtes dans une année euh, d'harmonie, vous n'allez pas être dans le don destructeur où on donne, on donne, on donne, il n'y a jamais de reconnaissance, etc. Vous allez dans quelque chose d'harmonie, d'harmoniser. Donc, je vous conseille pour ce mois de mars d'utiliser du cristal de roche qui va euh, permettre de euh, de prendre le meilleur de vous et de le connecter aux autres grâce au cristal de roche. Le cristal de roche, c'est un amplificateur et cet amplificateur de, de vous qui êtes dans, un, dans une année euh, personnelle d'harmonie et qui, vous, qui allez être dans un mois vraiment d'altruisme, de don, autant ce mois-ci, ben, donner vos belles vibrations, vos belles énergies et les amplifiez avec le cristal de roche. Si vous êtes à l'année personnelle 7, vous allez être dans une vibration numéro 1. Donc... Quand on est en année personnelle 7, on est dans le côté voilà, spirituel, dans le côté connexion, euh, dans le côté ouverture d'esprit. Ça va être euh, à l'image de, de votre année. Et pour le mois de, de mars, on est dans le 1, euh, on est dans l'unité, on est dans le début de cycle. Là, pour le coup, je vais vous proposer la lépidolite parce que la Lépidolite, c'est une pierre qui, qui encourage la connexion avec son moi profond. Vous êtes dans une année d'ouverture, de, de connexion, de spiritualité, mais vous êtes dans un moi qui vibre pour l'unité, ou pour le début de cycle. Donc soit vous entrez dans, dans une spiritualité, soit ou, une connexion ou une ouverture à, à, à plus grand, etc., Soit euh, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même par rapport à ces questions-là. À partir du moment où vous allez utiliser la lépidolite, vous allez vraiment être en connexion avec votre moi profond, et ça c'est une pierre qui va bien vous aider ce mois-ci. Si vous êtes en année personnelle 8, vous êtes en euh, vibration 2. Quand on est en année personnelle 8, on est dans de l'abondance. Quand on est en vibration 2, on est dans l'association, on est dans l'union, on est dans le partage, on n'est pas seul dans son coin, on est vraiment en groupe, on a besoin d'être deux, on a besoin des conseils, on a besoin d'être accompagné. Euh, donc, je vous propose pour ce mois-ci, pour vous, les années personnelles 8 qui vibraient en 2, d'utiliser l'hyperstène, alors l'hyperstène c'est une pierre qui va vous, vous aider à euh, gérer vos relations avec les autres, qui va vous donner confiance en vous. C'est une pierre qui agit beaucoup sur l'équilibre émotionnel. Et donc, à partir du moment où euh, vous allez être dans une abondance qui, ce mois-ci, aura besoin d'être en relation avec d'autres, cette gestion de la relation aux autres grâce à la lépidolite va vraiment vous aider et en plus elle va vous donner confiance en vous donc c'est vraiment la pierre qui associée entre le 8 et le 2 fera un très bon équilibre si vous êtes en année personnelle 9, vous êtes en vibration 3 donc le 9 c'est le don, c'est l'altruisme, la, c'est euh, c'est ouais, vraiment le, le don aux autres pas à soi, pas forcément à soi mais aux autres et vous êtes ce mois-ci dans une vibration 3, c'est-à-dire une vibration de communication donc vous allez vraiment communiquer euh, passer un message passer un savoir euh, vous allez être c'est un mois qui va être important pour votre parole vers les autres c'est pour ça que pour ce mois-ci pour vous qui êtes en année personnelle 9 et qui vibrez en 3, je vous conseille l'aigle marine qui, évidemment, est la pierre de la communication, qui est vraiment une pierre et qui vous aidera énormément pour euh, cette vibration 3 que vous vivez au mois de mars. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site ambianceminéraux.fr. Je vous mets le lien de, euh, pour toutes les vibrations dont pyrite, grenat, chrysocole, quartz fumé, citrine, cristal de roche, l'épidolite, hyperstène et marine Vous allez pouvoir retrouver toutes les, tous les articles qui sont en vente sur le site si vous avez envie et besoin de vous en procurer pour vivre ce mois de mars en toute sérénité. Voilà les amis, j'espère que ce nouveau, ce nouveau format vous a plu, je, moi je, ça me plaît énormément, donc je continuerai à vous faire ça tous les mois, un petit peu plus tôt pour que vous puissiez anticiper pour le mois à venir, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao